Donc, euh, euh, au moment, à un certain moment, est-ce que ça a été vraiment dur pour ne pas pour arrêter ou bien on, pour continuer Comment pour ça a été Non, non, non, le tour de Martinique, ça ne s'arrête pas comme ça. Il faut, il faut des sacrifices durant l'année. On ne peut pas abandonner le tour parce qu'on est fatigué, il faut aller jusqu'au bout. Mais on tient au maximum. Super. Mais dites-moi, demain, c'est un autre jour et il y aura de la côte. Qu'en pensez-vous <rire> Les Espagnols vont, vont se montrer, ce sera très difficile pour nous, mais bon, on va tenir, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et vous êtes de quel groupe, de quel club cycliste du Cosset. du Cossais. Eh bien c'est bon, ça fait plaisir de savoir que nous, euh, en Martinique, nous faisons le maximum pour défendre la cause. C'est ça, c'est ça. Eh bien, bon courage, que de bonnes choses pour la suite. Et puis euh, on espère d'attendre de, de demain sur le. un peu partout euh, dans la boue. Merci à vous.